Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Fousia. Nous vivons aujourd'hui un événement historique. Le dernier pays capitaliste, friclante vient de voir son gouvernement renversé par le peuple avec le soutien du Parti Communiste Mondial. Cela signifie que le socialisme recouvre aujourd'hui l'ensemble de la planète. N'est-ce pas, Fousia En effet Patrick. Nous retrouvons directement la locution que Jean Mackenzie, le président du parti communiste d'Op a tenue ce matin. Aujourd'hui, chaque État dans le monde est aux mains du prolétariat. C'est une excellente nouvelle. Mais attention Cette prise de pouvoir ne fait pas disparaître le capitalisme pour autant. Nous allons mettre en place un gouvernement du peuple afin de transformer notre économie en économie socialiste. Je vous remercie. La nouvelle de la chute du dernier pays dirigé par les capitalistes a évidemment créé un grand enthousiasme à travers le monde. À Pékin, Paris, Pretoria et dans toutes les villes du monde, de grands rassemblements festifs ont eu lieu, comme nous le montrent ces images. Cette nouvelle est très bonne, mais certains de nos téléspectateurs se posent la question. Comment sommes-nous arrivés là Absolument Patrick. C'est ce que nous allons voir avec ce reportage. Je vous propose de retourner au début. Vers les fondateurs de la théorie communiste, je parle bien sûr, de Karl Marx et de Friedrich Engels. Il s'agit de deux philosophes du XIXe siècle qui vont développer une théorie révolutionnaire, c'est-à-dire, une théorie qui a pour but de comprendre le monde afin de le changer et de le transformer. Le marxisme comprend trois éléments. La philosophie marxiste, c'est-à-dire, l'étude du monde de manière matérialiste et dialectique. L'économie marxiste, c'est-à-dire l'étude du capitalisme et du vol de la plus-value. Et enfin le socialisme scientifique, et la lutte des classes. Ou comment faire pour qu'un autre monde soit possible Je vous propose Patrick de commencer à voir ce qu'est la philosophie. Avec plaisir Fousia. Éclairez-nous. Tout d'abord qu'est-ce que c'est que la philosophie La philosophie c'est l'étude générale du monde. Le philosophe tente de donner une réponse aux problèmes généraux. Voyons cela pratiquement. Par exemple, l'économiste étudie le commerce. Le biologiste étudie la nature. Et le sociologue étudie les relations humaines. Eh bien. Le philosophe va s'interroger sur l'ensemble de tous ces phénomènes. La philosophie c'est l'étude des problèmes généraux. Le philosophe marxiste est matérialiste et dialectique. Un philosophe matérialiste considère que la matière existe en premier et qu'il est possible de connaître le monde grâce à la méthode scientifique. Le philosophe non matérialiste, ou idéaliste, Considère que l'esprit peut exister sans la matière, comme Dieu. Pour lui, Dieu existe. Et il influence le monde. Donc étudier le monde de manière scientifique n'est pas pertinent. Puisqu'il y aura toujours des choses inexplicables, comme les miracles par exemple. C'est très gentil Fouzia mais en quoi cela nous concerne Quel est le lien entre le débat, Église et science et l'avènement du communisme Eh bien... Il y a un lien évident Patrick. Les communistes doivent connaître le monde scientifiquement pour le changer. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, n'est-ce pas Ce débat nous concerne tous dans notre vie de tous les jours. Voyons un exemple concret. Pierre et Anne sont professeurs. Pour évaluer ses élèves, Pierre prépare des évaluations selon un agenda fixe. Il choisit une répartition des points pour chaque question et écrit à l'avance ce que l'élève doit répondre, enfin il cache le nom de l'élève pour ne pas être influencé. Anne évalue aussi ses élèves mais autrement. Elle fait des évaluations de temps en temps, sans agenda fixe. Elle donne une cote globale à l'ensemble de l'évaluation. Elle n'écrit pas à l'avance les éléments attendus et enfin elle ne cache pas le nom de l'élève quand elle corrige. Pierre a un comportement matérialiste car il s'organise pour que ses sentiments, et les impressions qu'il a de l'élève, n'influencent pas sa cote. Anne, par contre, va mettre de plus mauvais points à un élève qui a un mauvais comportement alors, que dans le test elle doit juger la connaissance. Anne a un comportement idéaliste. Je crois que je commence à comprendre. Voyons un autre exemple, politique cette fois. Quand cet homme politique français, en parlant des réfugiés, dit ceci que Claude Guéant dise qu'il faut arrêter les flux migratoires, je l'approuve, parce que les flux migratoires en même temps pèsent sur le pouvoir d'achat, parce qu'ils pèsent sur les salaires. Donc vous, le centriste, vous a bien entendu approuvé aujourd'hui une logique qui est présentée comme étant plutôt de droite par rapport à l'immigration. J'approuve cela, parce que pour reprendre cette vieille formule de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il montre son côté idéaliste car il tire sa conclusion sur ses impressions et non pas en étudiant la réalité de manière scientifique. Un matérialiste, au contraire, va étudier les chiffres pour répondre à la question Quel pays porte toute la misère du monde Pour répondre à cette question, nous allons étudier le nombre de réfugiés par rapport à la richesse du pays en valeur relative. Vous allez faire le calcul maintenant Mais non, Patrick. J'ai trouvé les données sur Internet. Les chiffres de 2010. Et pour bien comprendre, retenez que plus ce chiffre est élevé, plus l'effort économique que doit faire le pays pour s'occuper des réfugiés est important. Regardons les chiffres. La France a un ratio de 4,7. L'Allemagne a un ratio de 16,5, elle assume déjà plus que la France, et c'est le pays d'Europe qui a le chiffre le plus élevé. Donc c'est l'Allemagne qui porte toute la misère du monde. Non. Voyons le top 3 mondial. On a le Kenya avec, 247, la République démocratique du Congo, 475. Et enfin, le Pakistan avec 710. Le Pakistan est le pays où le poids des réfugiés est le plus important dans son économie. Cela veut dire que le poids des réfugiés pour l'économie pakistanaise est 150 fois plus important que la France. Voici enfin une carte du monde qui représente le poids des réfugiés sur les économies de chaque pays. Plus c'est brun, plus le poids est important. Vous voyez la carte Elle nous montre que ce sont les pays les plus pauvres qui accueillent toute la misère du monde. Contrairement à ce que dit notre ministre français. Ah, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, Fousia, si je comprends bien, le matérialiste étudie une situation objective et ne se laisse pas influencer par ses impressions. Exactement. J'espère que vous avez également compris.